Mon exigence, mon amour, mon évidence Tu veux une histoire, écrite dans un grimoire Un conte d'affaires, une idylle rêvée Où on ferait l'amour, dix-huit fois par jour Exigence, mon amour, mon évidence, tu veux une relation qui rime avec passion, à l'encre sans rature de la littérature, des promesses désembolées, des prouesses romancées, des prouesses romancées, mais moi je ne peux pas. Non, je ne peux pas, pas, pas, pas, pas, Vivre sans toi yep, yep, yep. Mon exigence, mon amour, mon évidence Tu veux que je t'écris Des poèmes, des missiles Des lettres enflammées Des chansons désespérées Mais je n'ai que la joie de savoir avec moi, savoir avec moi, mon exigence, mon amour, mon évidence. Je sais que parfois, je te déçois, je baille de temps en temps, même tu te méprends, il n'y a bien que pour tes yeux, que je m'aime, que je me me que je m'aime, que je me me. mais moi...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 qu'est-ce tu fous, mais qu'est-ce tu glandes Mais qu'est-ce tu fous, mais qu'est-ce tu glandes Mon exigence, mon amour, mon évidence Si tu te lasses, si tu pars Si tu te casses, si c'est trop tard C'est inconcevable, je serais inconsolable Reste avec moi, déconne pas Si tu pars, je perds un bras Si tu pars, je perds un bras Mais moi... Je ne peux pas, non, je ne peux pas, papa, papa, papa, papa, je ne pas,